Aujourd'hui, on va voir comment répartir vos dépenses personnelles. Alors, pourquoi je fais cette vidéo? Je fais cette vidéo parce qu'il y a des milliers de croyants qui sont pas extrêmement riches qui sont chaque fois dans une situation où ils ont plus de dépenses que d'argent qui rentre. Et ils sont perdus. Et quand vous n'avez pas de principe directeur dans vos finances, vous serez constamment dans les difficultés financières. Vous serez tout le temps à la recherche d'argent et vous allez vous retrouver dans des situations où vous êtes dans un mal-être à cause de vos problèmes de finances. Mais par contre, quand vous disposez des bons principes directeurs pour répartir vos dépenses, vous allez vous rendre compte que votre santé financière va s'améliorer. Vous allez être moins sujet au stress au niveau financier. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, pour faire cette vidéo-là, je me suis appuyé sur trois sources d'informations. La première des sources, c'est le livre « Plus malin que le diable ». Ça, c'est une mine d'or de Napoléon Hill. Je vous le recommande. Voilà, il est très riche. Le deuxième livre, c'est « Donner comme un enfant de roi ». C'est un livre fait par un chrétien, donc Jean Piliat, je crois que c'est un prêtre même. Et puis, bien sûr, la Bible qui est mon livre de référence en ce qui concerne les principes de postérité. Alors, on a deux groupes de principes directeurs. On a les principes directeurs et négatifs et puis on a les positifs. On commence d'abord par les négatifs. Il y en a deux. Alors, généralement, quand les gens, ils ont de l'argent, qu'ils reçoivent de l'argent, ils sont conduits par deux principes directeurs et négatifs. Ils sont conduits par la peur de la pauvreté, et le deuxième, l'avidité du gain. Alors, je vous explique. Ça, ce sont des principes directeurs, on va dire, diaboliques. C'est ce qui fait que la plupart du temps, vous êtes dans des difficultés financières. Alors, je m'explique. Le premier, l'état d'esprit de, on va dire, la peur de la pauvreté. Ce principe directeur-là, c'est celui qui vous pousse à dépenser plus que vous ne gagnez. Soit dans les produits de jouissance, dans les produits de luxe, dans les vêtements, de luxe, etc. etc. Ou bien. Il va vous pousser à épargner à l'excès, comme un navale, et finalement vous allez vivre dans la pauvreté. Ça c'est dépenser selon la peur de la pauvreté. Le deuxième principe directeur négatif c'est l'avidité du gain. Ce principe-là c'est celui qui vous conduit à investir dans des affaires risquées dont les gains ne viennent jamais, et puis qui vont finir par vous plonger dans l'endettement. C'est ce même principe-là qui fait que certains vont être victimes en fait des arnaques. Voilà, c'est l'avidité du gain qui fait que vous tombez souvent dans les arnaques. Dans Il va vous conduire aussi à faire des affaires illégales, immorales et puis vous conduire à des ennuis judiciaires. Donc, ces deux principes-là, ce sont des principes négatifs. Il faut les éliminer de votre raisonnement quand vous dépensez. Voilà, pas d'avidité de gain et ne dépensez pas par peur de pauvreté. À la place, je vous propose deux principes positifs. On a le principe de l'intendance et puis on a le principe de l'état d'esprit d'un fils de roi. Le principe de l'intendance, je crois que je l'ai déjà expliqué dans une des vidéos, peut-être on va le mettre en lien. C'est le principe qui part de l'affirmation qu'aucun des biens que vous possédez ne vous appartient. Vous êtes seulement que des gérants, uniquement que des gérants pour le compte de Dieu. C'est ça le principe de l'intendance. Donc, vous pouvez retrouver ce principe-là dans les diverses paraboles de la Bible. La parabole des mines, la parabole des villes, la parabole du gérant habile. Voilà, toutes ces paraboles expliquées par Jésus vous montrent que tous les biens que vous avez ne sont pas votre possession, mais vous êtes des intendants pour le compte de Dieu. Le deuxième principe, c'est l'état d'esprit d'un fils de roi. C'est quoi? Vous devez vous comporter en fait comme si vous avez un accès en permanence à une réserve financière illimitée. Abondante. Comme un enfant de roi. Un enfant de roi, il ne réfléchit pas. Est-ce que son papa a l'argent, mais n'a pas l'argent? C'est un prince. Voilà. Et vous allez trouver ces principes-là dans le passage de Jésus dans la multiplication des pains et des poissons. Il y a la pêche miraculeuse. Il y a aussi le passage du prophète Élisée quand il multiplie le pain. Et puis il nourrit 300 hommes. Il y a le prophète Élie avec la veuve de Sarepta. C'est ce principe de l'intendance et de, de l'état d'esprit d'un fils de roi qui fait que ces gens-là avaient accès à une source illimitée d'argent ils se comportaient comme des fils de roi donc ils ne sont jamais pauvres voilà alors à partir de ces deux principes-là voilà comment vous pouvez répartir vos dépenses avec ces deux principes-là que sont le principe de l'étendance et puis dépenser comme dans l'état d'esprit d'un fils de roi je vais vous donner un classement prioritaire de vos dépenses c'est-à-dire que bon disons que vous, euh, vous recevez 1 million de francs CFA, 1 million d'euros, 1 million de dollars ou bien, euh, voilà, je prends toutes les monnaies existantes, 1 million de won, vous avez reçu de l'argent. Comment vous dépensez Première priorité, les dépenses urgentes pour exécuter votre mission de vie. C'est là-bas que vous devez affecter vos premières dépenses. Parce que vous êtes sur la terre, la mission que Dieu vous a confiée là, pour établir son règne sur la terre, vous en tant que croyant, ça doit être votre première poche de dépenses. Donc, généralement, ce sont vos dépenses professionnelles. Donc, le deuxième groupe, ce sont les dépenses pour la justice de Dieu. C'est quoi la justice La justice, en fait, c'est de rendre à chacun ce qui lui est dû. Dedans, je place plusieurs dépenses. Il y a les dépenses correspondant aux devoirs familiaux. Donc, par exemple, se nourrir, se loger, se soigner, se vêtir, les scolarités, éduquer vos enfants. Ça, ce sont des dépenses correspondant aux devoirs familiaux. C'est dans la catégorie de la justice de Dieu. C'est un acte de justice. Tu as mis un enfant au monde, il faut le nourrir, il faut le loger. Tu as pris une femme, il faut la loger. Tu dois payer les dépenses de scolarité des enfants. Toujours dans les dépenses de la justice de Dieu, il y a les dépenses pour rembourser les dettes. cest que tous ceux qui vous ont aidé quand vous étiez dans le besoin, surtout quand vous avez un besoin pour pouvoir exécuter votre mission ou bien pour pouvoir remplir le devoir de justice. Quand vous étiez dans le besoin là, les dettes que vous avez cumulées par rapport à ces gens qui vous ont aidé, il faut les rembourser. C'est un acte de justice, ça fait partie du grand groupe des dépenses concernant la justice de Dieu. Toujours dans les dépenses concernant la justice de Dieu, les dépenses pour aider les autres, les fils et les filles de Dieu, à remplir également leur mission de vie et puis pour satisfaire aussi à la justice de Dieu. Parce qu'ils sont dans des conditions défavorables où ils ne peuvent pas avoir leur revenu, eux-mêmes en travaillant. Je parle des prêtres qui n'ont pas de revenus euh, lucratifs, je parle des veuves, je parle euh, des orphelins, voilà. Voilà des gens qu'il faut aider et ça rentre dans le cadre des de dépenses pour la justice de Dieu. Et puis la troisième et dernière catégorie, les épargnes en vue d'acheter un bien important pour exécuter votre mission de vie. Donc vous voyez, même quand on épargne, c'est pour acheter un bien important pour Exécuter sa mission de vie, donc quand on fait cette répartition là, on ne peut que être à l'aise dans cette dépense, mais tout part si vous avez suivi mon développement, tout part de votre mission de vie. Si vous la connaissez pas, je peux vous recommander d'autres coachs en tant que président fondateur de la COPSI qui peut vous aider à trouver votre mission de vie. Comme par exemple, le coach Brice Canada, Briss Kapwapu, qui est spécialisé dans comment trouver sa mission de vie. Il y en a d'autres, si ça me vient en tête, mais c'est elle qui m'est venue en tête elle, directement. Voilà, puisqu'à partout, pour vous aider à trouver votre mission de vie. Parce que ça va réguler toutes vos dépenses. Ça, ce sont vos dépenses prioritaires. On est sur la terre, là. C'est pour faire quelque chose. Dieu ne nous a pas mis sur la terre pour manger, dormir et puis chier. Donc, euh, c'était tout pour cette vidéo-là. Alors, je vous mets en dessous une sorte de petit tableau. J'espère que vous allez pouvoir le télécharger. On mettra le lien. C'est un tableau récapitulatif de ce que j'ai dit, qui, qui, qui fait office de grille. Comme ça, quand vous recevez l'argent, vous classez vos dépenses selon cette grille-là, et puis ça vous aide à réguler euh, dans les premiers temps vos dépenses selon les principes directeurs positifs que je vous ai donnés. Après ça, vous n'aurez plus besoin du tableau, parce que dès que vous avez 10 000 ou 20 000, et que vous voulez faire une dépense, vous dites, bon, ça là, c'est dans, quel, dans quelle catégorie je me situe voilà. Est-ce que ça fait partie des dépenses de ma mission de vie Est-ce que ça fait partie des dépenses de la justice divine en termes de devoirs familiaux, en termes de remboursement d'une dette, en termes de 6X Voilà. Etc. Et, et là, vous savez, si vous donnez 10 000 francs ici, vous ne donnez pas et tout ça. Si vous êtes en train de faire une dépense de luxue, vous dites Ah, ça, c'est une dépense qui va dans le cadre du principe négatif directeur. Qui est la peur de la pauvreté qui vous pousse à dépenser plus que ce que vous gagnez voilà ou bien dans l'avidité du gain etc etc donc il faut avoir ces principes là dans la tête ces deux principes directeurs négatifs que sont l'avidité de gain et l'état d'esprit de pauvreté et puis les deux principes directeurs positifs que sont le principe de l'intendance donc euh, on dépense comme si les biens ne nous appartenaient pas on gérait ça pour le compte de quelqu'un et puis, l'état d'esprit d'un des fils de roi, on dépense comme si on avait accès à une source illimitée de matériel et de besoins. Ça fait qu'on ne tombe pas. Vous allez voir, les quatre principes sont à la fois contradictoires. Quand vous ne respectez pas un, vous tombez chez l'autre directement. Voilà. Donc, je vous dis merci pour cette vidéo. Elle a été un peu longue. Et puis, bye bye, on reprend la série des principes de prospérité. C'était le coach Régis Samon, coach marketing spécialiste des PME en difficulté de vente. Et ici, vous étiez dans le cadre des principes de prospérité divine. Bye bye!